Per dança, per dança, per dança, dança, dança. Donc, vous per que vous avez bon Donc de la mazurka. Et vous bon de Donc, vous bon qu'on va voir ma la une à une Donc à zurka, une zurka, une zurka, une zurka, une zurka, une u, stress, u, du, ou oh, à la musquette achum du stress u du stress achum du stress u du stress achum du stress u du stress achum du stress u du stress à per danza per danza per danzar danza, danza.